Parce que Gad, il arrive okay, 5 minutes avant le show, le show il commence à 20h, lui il arrive à 55, ouais. le problème, Farid, le show il commence à 20h, il arrive à 20h10. Les Actuvors, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15, sur VL. 20h, lui il arrive à 55, ouais. le problème, Fari le show il commence à 20h, il arrive à 20h10. <rire> les années suivantes, c'est vrai que là vous montez sur scène pour assurer des premières parties et pas de n'importe qui, euh, de Gad Elmaleh notamment, ouais. Panayotis, euh, Pasco d'ailleurs qu'on avait reçu dans nos émissions, Fari notamment, ouais. euh, vous avez des anecdotes un peu à nous dévoiler sur eux, euh, de, de leur préparation peut-être un petit peu de scène ah, bah, bah, euh, euh, Ils font euh, des, petits, ils des petits rituels ou pas G Gad, -Gad ben, je sais pas s'ils ont des… des... Panay il a un petit rituel, Panay il, il se brosse les dents avant de monter sur scène à chaque pas fois, vrai. Si, elles sont propres et tout. Tout, ouais. mais il se les brosse ouais. pour avoir une bonne diction pourtant quoi. il est quand même loin du public mais... non non <rire> non non il a des trucs pour avoir une bonne diction quoi il fait ah. beaucoup de trucs de comme ça là pour c'est aussi ouais. parce qu'à force de parler tu as la bouche qui, qui sait jouer peut-être qu'il a besoin de ouais, ouais il fait ça pas là gad il, il, il une a de cheveux rien à foutre C'est <rire> gad, gad, gad il arrive sur scène ouais. non gad c'est très grave parce que gad il arrive sur scène 5 minutes avant le début du show, et dans la salle, il y a euh, 2000 personnes. Ouais. Moi, par exemple, ma gare, la première, première fois que je fais la première partie, il me faut arriver à la gare à 19h30, le show il est à 20h. Ah oui. oui oui Donc il y a un chauffeur qui va me chercher, j'arrive sur scène 5 minutes avant Et Farid, tu dis Gad c'est oh, abusé ça ça. Non, Gad mmh. c'est abusé okay. le spectacle Et encore, est... quoique, parce que mmh. au moins tu te mets dans le bain tout de suite C'est pas stressant, et... je te jure T'as pas... pas justement à attendre en disant tant t'entends le public mmh. Compa... Gad c'est pas stressant comparé à ouais. Parce que Gad il arrive, ok, 5 minutes avant le show Le show il commence à 20h, lui il arrive à 55 ouais. Le problème, Farid, le show il commence à 20h, il arrive à 20h10 C'est pas vrai <rire> pas... Ah oui. Farid il est Farid, un Il je les 10 minutes Non, parce que c'est la première partie sur ça toi, tu montes sur scène, il n'est pas là. Ah, c'est ouais, ah, pas ouais. Paris, Paris, un jour, on fait un truc pour Colors, je crois. C'était dans la République. Et moi, je fais la première partie. Et, et, et je me rappelle son équipe, il me dit Tu fais genre 7. Et il me regarde et il me dit Non, fais pas 7. Tu fais tant. Après, tu annonces lui. Après, tu reviens. Et tant que tu ne me vois pas, tu continues. <rire> et tu ça Et moi, je monte sur scène. Et en fait, au moment où moi, je monte sur scène, je le vois dans le fond de la salle sortir mais quitter la salle. Et en fait, il allait chez lui, il allait changer. C'est pas Je vrai. Je te jure, c'est vrai. <rire> Je crois, à deux, on a fait genre 25 minutes, et après, il a fait 1h15, 1h20, il a régalé les gens. Hein. <rire> mais euh, ouais, ouais c'était marrant.